Bonjour, bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore sous le, sous le joug du système. Donc, je sais que vous allez bien. Même si vous n'allez pas bien, vous devez prophétiser sur votre journée. Donc, je vais parler, partager avec vous euh, quelques facteurs qui m'ont permis D'échapper au système. Je parle du système. Le système, c'est quoi? C'est la façon de penser que tout le monde a. Et qu'on essaie de mettre sur vous quand vous naissez. Euh, on te fait croire que c'est quand tu vas finir l'école que tu vas trouver le boulot. Tu passes 21, 25 ans de ta vie, tu fréquentes, tu fréquentes, tu fréquentes. Quand tu finis de fréquenter, tu dis, mais où est money Où est l'argent? C'est là que tu te rends compte que l'argent ne vient pas selon la façon qu'ils t'ont montré. Ça ne vient pas selon cette façon. Allô? Oui, il faut que tu viennes travailler. Je l'ai appelé, fatigué, ne décroche pas. Oui, oui. Donc, je remets encore tout à l'heure. Mmh. Et le, tu finis. Tu commences à chercher le boulot. Quand tu cherches le boulot, l'argent qu'on te donne dans le boulot, là, tu te rends compte qu'à la fin du mois, ça finit le tout. Ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Je me dis, mais un peu... Je croyais que je croyais que quand j'avais fait tout ce que vous m'avez dit, l'argent va venir seul. Tu te retrouves maintenant dans le marketing des réseaux. Même dans le marketing des réseaux, ça ne donne pas. Tu te retrouves, tu fais, certains, tu fais des trucs. Après, tu regardes, tu veux tu m'atteint un peu. Ceux qui ont l'argent et... C'est comme si l'argent augmentait seulement. Et moi qui suis là, en bas, chaque fin de mois, je me retrouve avec 100 euros que j'ai mis de côté. Vous savez que c'est, vous n'avez pas construit l'immeuble avec 100 ou 200 euros que vous mettez de côté chaque mois, non? Vous, Écoutez-moi, vous devez devenir um, « you have to become um, » vous devez être intelligent. L'intelligence, ce n'est pas le QI de l'école. Hein. On vous a menti. Bonjour, bonjour. Tu as 45 ans. Depuis que tu fais ce qu'ils t'ont dit de faire, là, tu as de, ça t'a donné quoi Tu as 45 ans. Hein. Tu souffres toujours, non Tu as dû le voir où sa vie est finie. Tu vas y à la retraite devant toi. Dans 15 ans, je suis en retraite. Tu ne vois pas ce que tu as mis de côté. Tu ne vois rien. Réveillez-vous s'il vous plaît. Tu es très endormi. Tes parents ne t'ont même pas laissé un terrain. Le petit, la petite parcelle de 200 mètres carrés que tu as acheté là, tu as souffert 10 ans pour avoir ça. C'est fait quand tu vas mourir, tu ne vas rien passer à tes enfants. Si j'ai cinq enfants, 200 mètres carrés, c'est quoi? Rien. Voilà, tu vois, là, tu n'as pas l'emploi. Tout ce qui dit, oh, je veux l'emploi, je veux le boulot, je veux le boulot. La première chose qui a fait que je sorte du système, rule number one, j'ai décidé de ne pas travailler pour quelqu'un. Et quand on décide, ce n'est pas que tu crains Wow. Tu sais, tu vois. Tu m'as vu à super 8, tu t'es caché, non L'autre m'envoie hier. et regarde la voiture, elle me regarde. Et dis c'est toi qu'on te voit dans le truc, non Je dis, oui. Elle me regarde et rit. Tu rigoles. C'est l'opportunité un jour d'être devant quelqu'un. Mais je vais te poser des questions, je vais te demander des trucs. En tout cas, continuons. de décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, c'était très difficile les premières années. En fait, c'est en Angleterre que j'ai décidé. C'est même pas comme si la, la, la vie s'est forcée sur moi. En Angleterre, je n'avais pas les papiers pendant six ans. Et quand tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas légalement aller dire que donnez-moi le travail. Ce qui fait que pendant six ans, il fallait que je trouve un autre moyen de me faire de l'argent. Et la plupart du temps, je me sentais démunie, je me sentais défavorisée par rapport aux autres. Je reste et j'ai dit, oh, elle a la chance. Elle est arrivée, son mari, son gars l'a épousée, elle a les papiers. Mieux d'elle. Mieux d'elle. Il a la chance. Ses parents l'ont reconnu. Il est arrivé ici, là, une fois, il a eu ses papiers. Mieux de lui. Elle a la chance. Et voilà ce que je. Les premiers mois, voilà ce qu'est passé mon, mon temps à faire. Et on m'avait nord partout. Je me suis assise et comme par hasard, quand j'ai perdu mes papiers, l'année la, qui a suivi, j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est comme ça qu'ils appellent, j'ai accepté Christ. Genre, je vais aller au ciel, vous allez en avoir OK. J'ai commencé à lire la Bible pour moi-même. Bonjour le roi Johan. J'ai commencé à lire la Bible pour moi-même. Parce que le pasteur me disait, parce que le pasteur prêchait la pauvreté. Oh, you gotta be poor for Jesus. Tu es être pauvre pour Jésus. Tu es être pauvre. I was like I tried poverty. It hurt man. La pauvreté fait mal. La pauvreté fait mal, gars. Tu pas sucré. Tu restes -tu bloqué quelque part 5 ans parce que tu n'as pas eu de francs pour payer ton application. Tu es Bloqué quelque part parce que tu n'as pas 500 euros pour payer pour, pour, pour, pour payer l'avocat dans la pauvreté, est pas bon, pauvreté is a bastard parce que le pasteur me disait parce que. Bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Bonjour. Pendant cette période... J'avais lancé un business avec quelqu'un avec qui je sortais à l'époque. Et l'autre accord, c'était que je reste dans le pays, en Angleterre, j'envoie les choses euh, au pays à cette personne. J'entends les nouvelles, les gens viennent me dire, est-ce que tu connais que les choses que tu envoies là, c'est une autre femme qui gère ça Au départ, ça faisait un jardin à mes oreilles. Je dis que non, il ne peut pas quand même me faire ça. Que je me casse ici, j'envoie les choses, c'est une autre qui gère. Un jour, j'ai eu une preuve un peu plus claire. J'ai arrêté. J'ai coupé. J'ai dit que okay, même le peu que ai là, je l'ai envoyé, je te laisse ça à la C'est bon. Je suis resté. J'ai décidé de me refaire. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est d'écouter les livres de motivation et de lire ma Bible. La Bible m'a appris la puissance qui est en moi. Qui je suis Pas selon ce que les pasteurs vous disent. Faites très attention. Parce que le problème des femmes, quand tu vois une femme qui arrive à l'église, elle est trop, trop, trop dans l'église. Soit elle a eu une déception amoureuse. Et quand on l'a déçue, la période où elle était déçue, c'est là qu'on lui a dit, viens à l'église. Donc quand elle est arrivée à l'église, c'était pile, poil, donc net, net. Ce qui fait que tout ce qu'on disait à l'église, il faut venir servir, elle vient, elle sait, elle sait, tu vas voir la douleur, tu vas trouver l'homme de ta vie. Deux ans plus tard, personne. Dix ans plus tard, les gens de l'église se marient, tout ça, elles ne se marient pas. Parce qu'à un moment, c'est le business. Tu vas vraiment donner les maris, à d'autres personnes. Bon, ce n'est pas le but de ma vidéo. Donc, je rentrais à la maison, je passais parfois quatre, trois heures de temps dans la journée. Je lisais la Bible. Et... Quand j'ai commencé à lire, la puissance en moi a commencé à s'activer. Bonjour, bonjour, bonjour Arène, Antoinette. La deuxième chose, les livres de motivation. Je les écoutais, je les lisais, je les mangeais, je faisais tout donc motivation Bible, motivation Bible, motivation Bible. La troisième chose, j'ai utilisé ce que je sais faire. Quand j'avais 15 ans, l'année où je composais le probatoire, ma grand-mère m'avait envoyé au quartier que j'apprenne à faire la coiffure. Donc j'avais appris à faire les nattes. Pendant que j'étais enceinte, c'est-à-dire trois ans plus tôt, j'étais encore allée dans le salon de coiffure. là. Je travaillais pour la femme là, elle me payait 45% de ce que je pointais. Donc en deux ans en Angleterre, j'avais appris à coiffer. Et au pays ici, là, je connaissais faire des croquettes, non? Donc pendant les six ans là, j'ai utilisé les doigts pour coiffer. Je faisais les caramels, je faisais les croquettes, je faisais les beignets, j'emballais. En Angleterre, ne croyez pas que ça c'est au Cameroun à doigts là, en Angleterre, j'emballais dans les sachets. Le matin, je n'ai pas déposé l'enfant à l'école. Je marche dans les boutiques. J'arrête dans mon sac. J'avais le sac d'Asda. les gros sacs d'Asda là. Asda et Sainsbury. Je pose ça sur mes deux bras. Vous allez voir, mes bras sont très musclés comme ça là. Oui. Ça m'a musclé un peu les bras. Parfois, je tournais même 5 kilos de farine en une fois. Ce n'est pas la machine. Apparemment, quelqu'un ne m'écoute pas bien. Dites-moi si vous m'écoutez bien. Louis, tu es nous. Je sens que tu as trop les. Tu as déjà la personne qui parle seulement qui ne fait pas. Il n'aime pas moi les grosses formules. Hein. Il faut se réinventer. Il faut développer son feng shui. Il faut développer son ceci. Moi, j'aime le. Déjà, que peut expliquer l'enfant de 5 ans, c'est l'éveil pas fait avec moi. Quand je coachais. Quand je coachais les gens, je ne rentre pas dans les gros trucs de coaching là. Hein? Non, je te parle de petits, petits mots. C'est pour ça que vous parlez des croquettes. C'est pour ça que vous parlez des de, de, de, de, de, de, de beignets. Dès que quelqu'un avait des grosses formules, je ne veux plus. Je dis, pardon, quitte. Quitte, il ne veux pas gens qui connaissent trop. La majorité des gens avec qui je m'entends ici, là, dans mon entreprise, ce sont les gens qui n'ont même pas la licence, même pas le bac. Que Même le bac, là, ils n'ont pas. Allô? Oui, madame, bonjour. bonjour. Ok, qui est l'appareil, s'il vous plaît? On a. Je vous ai dit que je vous appelais à 6h45 pour qu'on se voit à 7h. Vous n'avez pas vu mes appels. Oui, oui, c'est le seul numéro que j'avais pris hier. Non, ça devait être un malentendu. Non. Ce matin, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Quand j'ai appelé, personne n'a découché. Euh... Ah, d'accord. Je n'ai pas pris votre numéro hier, c'est pour ça. Donc, ok. Donc, je vais vous rappeler dans quoi, 30 minutes qu'on essaie de pour prendre notre rendez-vous. Alors, aujourd'hui, toujours. Ok, pas de soucis. À tout à l'heure. Merci. Vous savez, je n'ai pas peur ou ni honte de vous dire que l'église c'est le business. Hein. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que si l'église c'est le business, toi tu fais quoi? Un truc comme ça, Clara. L'église c'est le plus grand business. Et c'est ce que je fais. Mais je veux que vous prospérez comme moi je prospère. Je peux pas vous. Quand vous voyez les témoignages des gens ici, là, vous voyez. Si tu te trouves, tu touches 50 000. Je peux te parler, je te coach, je te montre comment tu fais. Je prêche, tu écoutes. En un an, tu te retrouves à 5 millions de francs CFA. Sur les 5 millions, là, tu me donnes 500 000. Gare, tu sais quoi? N'importe qui prendrait cette option. Même moi. Même moi. Le problème, c'est que vous partez dans les églises où on vous prêche la pauvreté. Quand je veux qu mon temple ici au Cameroun, je vais faire marbre avant d'entrer tu dois même 10 000 francs d'abord donc la place du jour 10 000 tu veux pas tu laisses parce qu'on vous de la pauvreté ok it's time to give to the, to the lord let's just give what you have you know donnez ce que vous avez Dieu ne veut pas vraiment donnez ce que vous avez tu ouvres ta petite poche tu vois tes pièces tu comptes tes pièces tu tu déposes vraiment oh God j'ai fait ça, ce n'est pas l'église là-bas et je le prouve à n'importe qui à n'importe quelle heure je peux vous dire non mais les personnes qui ont commencé leurs activités en m'écoutant quand vous partez à l'église chaque jour le pasteur vous demande de commencer vos activités Si les pasteurs pensaient comme moi, hein. si tes adhérents ou tes, c'est les gens là prospèrent, tu prospères. Point à la ligne. Pour moi, ils ne tournent pas par quatre chemins. Tu es de mes enfants, tu es pauvre, tu es chasses. dit que je ne veux pas les enfants pauvres. Parce que moi, je suis pas pauvre. Non, non, non, non. Marguen, Même si c'est la dîme de 1500 pays, viens donner tes 1500. Mais sache que, comme tu donnes 1500 là, le Dieu que tu sais ne veut pas que tu restes à 1500. Tu as compris Clara, tu es pauvre, c'est pour ça que tu parles comme ça. La pauvreté n'est pas bien, parce que quand quelqu'un est pauvre, il va passer le temps les direct. Je ne peux pas t'enlever maintenant, tu as compris ma chérie. Tu dois bien écouter ce que j'ai dit. Parce que si tu avais, tu ne peux pas m'écouter. C'est que tu es en train de parler quelque part pour que les gens t'écoutent. Et c'est ce qui vous ralentit. Vous allez me critiquer comme vous voulez, mais je suis là pour rendre les gens riches. Et vous allez devenir riche, que vous voulez ou pas. C'est les déceptions que vous allez m'écouter là, vous allez tout devenir pauvre, vous allez regrincer les dents. Vos dents vont me finir dans la bouche. Et nous, on va avancer. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes. Tu vois, une jeune fille vient me dire qu'elle a 5 50 de salaire. Je me suis lavable le j'ai fait ça. Voilà 130 000 que j'ai reçus, je lance mon business pour faire mes ongles, les ongles, des gens. Je dis que ma chérie laisse... Fin, maximum la fin d'année tu auras 5 millions de fonds de commerce vous parlez-en de quoi partez dans les églises, on vous appauvrit on doit vous enseigner d'abord ta tête doit d'abord changer ta tête d'abord j'ai bien dit dans mon témoignage que je suis arrivé à l'église, on me disait que je dois être pauvre j'ai vendu mes voitures donné mes habits donné mes brésiliennes J'arrive à l'église, je suis pauvre, je suis là, la, la pauvreté me gère. Je lis la Bible, je vois comment on a la Bible, on dit que non, tu ne dois pas être pauvre. Je dis que mince. Seigneur, montre-moi la clé de la chose ici. Seigneur, montre-moi comment toute personne qui m'écoute, qui me rencontre, mon chemin, va devenir riche. Si vous ai dit dedans y fait fait des conférences où on garde les Cayennes. On garde, tac, tac, tac, tac, tac, tac. tac tu viens, tu dis que moi, j'ai tes business. J'ai lancé tes business. Écoutez, hein, l'argent ne vient pas par autre chose. C'est le business. C'est le business. point bar. Le business. Tu dois avoir même 50 sources de revenus. Oh, je vous dis. Tu veux rembourser tes dettes. lancez les business, ma chérie. J'espère que tu es nouvelle sur la page ici. Fais n'importe quoi. Tout ce qui bouge, tu tires. Tu parles de quoi? Ha. Si ah, tu es là, tu dors. J'ai rencontré une femme à Yaoundé avant-hier. Hier matin, je crois, oui. Elle m'a dit, on l'avait licenciée depuis un an elle était à la maison, elle faisait rien. Elle m'a écoutée. Elle s'est rappelée qu'elle avait appris à faire la couture. Elle dit qu'il y avait une machine là-bas qui traînait. C'est toujours comme ça. Il y a, toutes vos choses sont là, c'est là. Elle a commencé la couture dans sa maison. Si tu commences ta couture, tu mets ton mindset. Tu peux au marché, tu trouves d'autres choses. tu as manqué même sur la couture que tu fais. Après, tu cherches... Ok, je cherche un petit, un petit euh, atelier. L'argent que tu as fait à la maison, tu peux pas louer maintenant. Après, tu embauches d'autres personnes. Les gens, les gens me payent leur dîme vaillamment. Ils sont contents de venir me donner la dîme parce qu'ils savent que s'ils ne m'écoutaient pas, ils n'auraient pas l'argent qu'ils ont là. Je veux dire payez la dîme, là, vous êtes nourris spirituellement. Et mettez-moi au test. Écoute-moi deux mois. Si tes revenus n'augmentent pas, quitte sur ma page. Quitte sur ma page. Quitte. Parce que tu fais de, tu fais, tu fais de l'ombre à ceux qui veulent avancer. Vous devez avancer. Ha. Voilà en février qui finit, non Voilà il y a deux mois, non Écoutez, vos objectifs, tu sais, c'est dans cinq ans qu'elle va acheter le terrain là. J'ai non, non, non, non. Maximum en mai. Acheter le terrain, c'est quand tu te décides que l'année, c'est va acheter mon terrain. Même si tu as 100 000 francs le mois que tu veux mettre de côté, il y a des gens qui prennent les paiements plusieurs fois. Le problème, c'est que vous avez l'esprit fermé. Il y a des gens en Europe qui n'ont jamais osé acheter un terrain au pays. Jamais. En passant, j'ai je, je, lancé une tontine où vous donnez l'argent chaque mois. Et... Le but, bon, certains ont les objectifs de business. Ceux qui bouffent, certains bouffent faut pas de faire le business avec. Mais mon objectif, c'est d'acheter le, le terrain. Je veux vous acheter le terrain. Donc, on achète ton terrain. Tu as 150 euros chaque mois. Tu achètes le terrain avec. Deuxième étape, tu construis. Jusqu'à toi, tu viens, tu vois ton terrain. Les titres foncés, généralement, ça prend 4-5 mois. Ce que j'ai lancé en décembre, le titre foncé, ça va sortir en mai. Je ne suis pas en train de dire que les pasteurs vous appauvrissent. Parce que même les pasteurs, là, la majorité d'entre eux, parfois, sont pauvres. Je ne critique personne parce que vraiment, c'est leur business là-bas, ils m'en foutent. Je vous parle de mon histoire. J'ai dit comment moi, j'étais à l'église et je me suis rendu compte que la l'affaire s'est entrée de... dans... Ça fait que mes idées deviennent petits, petit. À 23, 24 ans, j'avais au moins deux voitures dans mon parking en Angleterre. J'avais les maisons que je gérais. Je chargeais les containers, j'envoyais au pays. 24 ans. J'arrive à l'église. Il faut seulement que tu viennes. Tu vas venir seulement évangéliser tous les jours. Tu, oh, tu, tu, tu, tu sautes un dimanche, tu viens pas à l'église. C'est le problème. Alors que tu es en train de travailler. J'ai tout laissé. Tout est parti. Moi-même, j'ai give up l'argent que j'avais. Après, je suis restée comme ça. J'ai dit que. Je lisais beaucoup la Bible. J'ai dit que. Mm -mm. Mm -mm. Jésus avait les bateaux privés. Jésus s'est levé et il disait que partons dans le pays là pour prêcher. Ils prennent un bateau. Ils partent ensemble. Vous voyez ça comme le jet privé? Vous voyez ça comme le jet privé? Comment on connaissez ça? Allez lire la Bible, non Allez lire la Bible. On a dit qu'un homme a construit l'église dans, dans, dans une ville, que c'est lui seul qui a construit l'église. Il vient voir Jésus. Il fait son offrande à Jésus. Tu crois qu'il va donner un million à Jésus? Il même 50 millions. C'est lui qui a construit le temple, la synagogue de, de, de, de, de, de la ville. Relisez le Nouveau Testament en voyant maintenant Jésus comme quelqu'un qui a l'argent. Vous allez voir que vous avez raté beaucoup de choses. Beaucoup. Quand j'ai donc pris ça à bord et j'ai compris que je suis Jésus, Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi, les choses que je fais, il va faire. Voilà ma base. Et j'ai dit à tous mes fils et mes filles spirituels que ce que je fais là, vous devez me dépasser. Vous devez me dépasser. Hum. Il y a Bob Proctor que je regardais beaucoup. Clara, je crois que tu ne sais pas de quoi tu parles, tu sais quoi. Je, je, je suis fatiguée de te répondre. Vraiment. Quand elle parle avec quelqu'un, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle est catholique, c'est ça. Ce qui m'a permis de sortir du système, c'est que j'ai arrêté, arrêté aussi de... J'ai arrêté de de croire ou bien de, de compter sur d'autres personnes pour ma vision donc j'ai vraiment dit comment I stop relying on people I stop relying on other people to see for me donc, parfois le problème des femmes c'est quoi tu es dans une relation avec un homme tu attends que ce soit lui qui te dise de faire ça faire ça. fais est-ce que tu sais que tu peux devenir coach est-ce que tu sais que tu peux construire des tâches est-ce que tu sais que tu peux c'est là que tu crois que tu peux moi, je m'assois chaque jour je prophétise sur ma propre vie une lionne, mon frère. Je m'assois et prophétise sur ma propre vie. J'achète la voiture. Quand on est en train de venir garder la voiture, qu'on me livre la voiture, je suis en train de voir l'autre voiture qu'il va acheter. Il ne va pas vendre ceci pour acheter l'autre. Hein. Non. Je vais acheter l'autre. Au-dessus de ce qu'il vient d'acheter là. That's the mindset. Ne pensez pas à reculons. Ok. Comme j'ai déjà économisé 5000 euros. Oh Seigneur, merci, mais 5000 euros. Non ça m'a pris six mois pour économiser 5 000 euros ok, comment est-ce qu'il peut avoir 5 autres 1 euros là en un mois that's the mindset that's what I'm talking about j'ai arrêté de compter sur les gens pour voir pour moi parce que j'ai les rêves violents j'ai les rêves qui peuvent gifler les gens qui écoutent ça donc je ne dis même pas à tout le monde même vous là qui regardez, non, je sais qu'il y a des comptent parmi vous. Et ceux qui ne peuvent pas parler avec vous là-bas. Tu veux dire que. Pardon, quittez là-bas. You're thinking small. Tu penses petit. Tu penses petit. Quand les gens viennent, voir ce que je suis en train de faire. Ils sont. Ah, une petite fille comme toi. Et je dis, ouais, si tu vois ce qu'il y a dans ma tête. If you could see what's inside of me. Tu vas avoir la crise cardiaque, tu vas tomber. Madeleine Quinji, tu l'as écrit tout à l'heure là. Tu as compris Écris encore. Donc ceux que je n'ai pas consulté là, je peux vous faire des consultations. Je me sens de bonne humeur. Je peux dire à partir de... Je peux faire des consultations tout à l'heure là. Il est, est 8h. Donc on va dire vers, vers 10h, je vais vous faire des consultations. Moi, ils vont m'en ce que j'ai dit. Celui à qui ça plaît, C'est bien. Celui à qui ça ne plaît pas, c'est que ce n'est pas ma personne. Je ne suis pas appelé à tout le monde. Même Jésus n'était pas appelé à tout le monde. Souvent, Jésus est aussi il parle, il parle, il parle à ses disciples. Tu vois comme ça, là, la moitié part. Il voit reste, il dit que vous ne partez pas aussi. Il dit que ma doctrine est dure, c'est dur à avaler. Parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je veux que vous avanciez. chose que j'ai fait pour me sortir de la, de la du système, les amis, j'ai coupé j'ai coupé beaucoup d'amis que j'avais autour de moi. Je me suis rendu compte que les gens ne me servaient à rien. 99,9% des amis que vous avez ne vous servent pas. Même les gars avec qui vous couchez, ils sont useless. Tu as espoir qui t'épouse Hey, hey euh, euh, euh, Eric Abalon, viens. Celui-ci s'appelle comment Il s'appelle comment Sors, tu le chasses et rentres ici Tu commences à faire ce que Baltazar fait va voilà sur le toit là-bas, il part où Tu partais d'abord où Merci. J'ai enlevé tout. Certains de mes amis, vous êtes sur ma page, vous avez vu qu'on on s'appelle plus, non Et qu'on s'appelle encore Parce que on s'appelle, on n'a même rien à se dire. Le genre d'amis que tu toi, c'était en train de se plaindre. Chaque jour, il y a un nouveau problème dans ta vie. Wow, oh, ma grand-mère est malade. Oh, mon cousin est hospitalisé. Oh, moi-même, mon dos me fait mal. Wow. eh, hey, pardon tu m'as invité à l'hôpital. Tu m'as invité à l'hôpital. Parce que quand tu fais ton travail spirituel, les gens-là ne font pas. Tu fais tes déclarations, ils ne font pas. Tu vas monter ton énergie, ils vont venir descendre. Tu vas monter ton énergie, ils vont venir descendre. Toute personne avec qui tu communiques. Là, comme je vous parle, je vous donne mon énergie. Hein. Je suis en train de vous donner mon énergie. On est en train de faire du téléchargement. Toi, je vais te fouetter. Comme tu es en train d'arriver là. Je vais te fouetter. Non, non, non, non, non. Pas seulement là-dedans. Pas seulement. On te traite de mauvaise ou de pas mauvaise. Ça te donne l'argent. Quand on t'aimait, on te donnait l'argent. Vous ne, vous ne connaissez pas les priorités dans la vie. Quelqu'un a dit oh tu es gentil oh, oh ma fille oh, oh. non si j'aime ce que tu fais oh vraiment tu es tu es, tu es bonne à épouser prends le mari prenez 15 millions pour faire votre mariage prenez le terrain oh tu es gentil prends même 10 millions pour lancer ton business oh tu es tellement gentil oh la gentillesse t'a déjà donné quelque chose ça ne nourrit que ton ego Oh, il m'a dit qu'elle est gentille. <rire> je suis gentille. Je ne suis pas comme elle-là. Elle est méchante. Elle-là, elle est méchante. Ce n'est que ton ego. Ça ne nourrit que ton ego. Ah, je l'ai aidé. Je suis fatiguée. J'ai passé toute ma journée. La journée-là, j'aurais pu aller créer mon business. J'aurais pu aller prospecter au client. Mais je suis partie chez lui. Je vais nettoyer sa maison. Je vais laver ses habits. Nya, nya, nya, nya. Après quand il me dit mais si tu es gentil jusqu'à ah oh. ah oh. <rire> écoutez c'est pas la bêtise malheureusement c'est comme ça qu'on pensait c'est comme ça qu'on pensait ah oh, oh ma, ma belle mère trouve que si gentil jusqu'à <rire> ça donne quoi Personne n'est indispensable dans ma vie. Je répète, personne n'est indispensable dans ma vie. Tu peux être mon meilleur ami aujourd'hui demain dans vos champs. Qualifiez ça de bipolaire, qualifiez ça de ce que vous voulez. Parce que ma vision, ça s'améliore ça, ça, ça tous les jours. Tac, tac, tac, tac, tac. Je suis en calcul ma plan. dans votre vie doit être calculé tout même la personne avec qui tu veux te marier parce que tu ne calcules pas qu'on se fout de toi n'importe comment on te utilise, on te jette j'ai fait ça, j'ai donné, j'ai pris mon argent j'ai fait ça chez lui, j'ai pris mon argent, j'ai préparé la nourriture pendant six mois, je me suis occupé de lui. tu étais bête tu étais bête je te donne parce que mon cœur me plaît. Je ne donne pas parce qu'il va aller dire qu'il oh, avait. Et quand je donne, je ne donne déjà que ça ne me fait pas ça ne me coûte pas la peau de, de, de, de mon bras. C'est sur tu mon abondance que je te donne. Je ne veux pas retirer sur ma nécessité pour te donner. Je vais changer votre façon de penser. Ça fait mal quand quelqu'un pour qui tu t'es cassé, tu te rends compte que dans les mêmes circonstances, la personne se met d'abord à l'aise, avant toi. Quand c'est comme ça, je dis, lesson learned. I have learned the lesson. I'm going to be so selfish, boy. Selfish is my name. Call me selfish. Tu veux devenir égoïste? Mais la fille est égoïste comme ça, pourquoi? Avant qu'elle l'aidait, avant qu'elle était gentille. Gentille, ça ne donne pas. On ne part pas à la banque, on dit, euh, voici mon, mon, mon, ma carte bancaire. Gentille, gentille. Donnez-moi l'argent. Oh, madame gentille. Oh, oh ouais. madame gentille est là. On attendait que toi. Prends 50 millions. Allez, faire ça, vous me dites. Adélaïde, je n'attends pas que tu sois d'accord avec moi. Tu as compris? Tu as compris. Je te dis que qu'Adélaïde, je crois que tu es nouvelle sur ma page. Je dis encore si ce qu'elle dit là, c'est trop dur pour quelqu'un. Si c'est dur, si c'est dur pour que tu ne peux pas casser, clique, tu sors de ma vidéo. Simple. Pas difficile. Je n'ai pas forcé ton téléphone. Clique seulement que tu quittes tout ça. À défaut, elle te bloque même. C'est la deuxième option. Je ne cherche pas les likes. Je ne cherche pas les followers. Oh, on l'aime tellement. Oh, la reine Jocelyne, la reine lumière. C'est vos likes qui me donnent l'argent. Voilà. Maintenant que c'est établi, c'est bon ou non? Le volume est très bon. Voilà. Une autre chose qui m'a aidé à sortir du système, j'ai commencé à me focaliser sur l'argent. Aussi simple que c'est, l'argent. Tout ce que je fais, je me dis toujours, comme je fais le direct je sais que vous êtes mes potentiels clients dans le futur. Vous êtes mes potentiels clients. Si ce n'est que vous êtes au moins mes clients. Donc, le temps que je prends pour vous parler, j'investis en vous pour que vous compreniez qui vous êtes. À la longue, ça va me donner l'argent. Vous comprenez, non comprenez bien tu postes la photo sur ton statut ou sur Facebook c'est avec un but d'ailleurs vous ne même pas direct tu fais le direct c'est avec un but laissez qu'on vous appelle tu appelles même quelqu'un bonjour tu es à la maison ah ok j'arrive tu arrives tu parles tu parles après tu sors un, un, ton, le vrai but le vrai but de ta venue je suis venu parce que... Ayez des amis qui sont comme ça, parce que le genre d'amis là, ils sont cash. Quand tu as besoin d'aide de la personne là, s'il peut, il te dit ok. Tu demandes, ok, j'ai besoin de 5 millions, tu peux m'aider. Je n'ai pas 5 millions, mais je peux te donner 2 millions cash. Parce que lui-même, il pas chercher l'argent. Il ne passe pas le temps à bavader le, le faux bavadage. Tu es là, tu pas passer 5 heures de temps chez ton ami. Vous bavardez. Oh, eh, eh, eh, eh, oui, tu es que tu savais même que l'autre là. Ah, maman, elle est vu l'autre jour. Elle était comme ça. 5 heures de temps. Toi, tu n'as pas fait l'argent. Elle n'a pas fait l'argent. Quand tu auras les problèmes, qui va t'aider? Quand tu auras les problèmes, qui va t'aider? Voilà vos problèmes. Voilà pourquoi vous souffrez. Moi, elle parle bien. Je sais que ma, ma, mon, ma talk talk de suite. Elle a des likes, talk. Mais toi, il est pépé. Tout pour toi, c'est l'argent. Parce que là Même si tu appelles quelqu'un, il dit tellement, oh je vais, je vais, je vais, oh je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, ne donne pas l'argent, ça va. Non, non, non, t'inquiète pas. La personne -là vient chez toi, il travaille quatre de temps pour t'aider à faire quelque chose. Si après tu de la personne, là, tu donnes un peu d'argent, la personne sera contente. Dans le fond de la personne, la personne sera contente. Ça ne veut pas dire que tu vas narguer la personne en disant, euh, de toutes les façons, aide-moi, aide-moi, je vais te payer. Non, non. Mais tu aimes les basses. Parce que comme tu laisses ta, ta, ta, ta famille, tu viens ici chez moi, tu fais ça, ça, ça, ça. Je suis consciente que tu as tes factures à payer, tu as ton loyer à payer. Si tu es père de famille, tu as ta femme à le soir, elle va te dire que chérie, après dit que ton ami là, il t'exploite trop, que quand tu vas chez lui chaque fois, tu ne, tu ne travailles plus. Après on souffre ici à la maison. Par contre, si à chaque fois qu'il vient t'aider, il rentre avec l'argent. Sa femme va dire que ton ami là, il t'a appelé. Que papa, euh, euh, Allô, oui, oui, je, oui, tata Jocelyne. Je voulais seulement te saluer. Hein. Sais, le père n'a rien à faire à la maison. Il n'a il rien à faire. Oh, le Cameroun me plaît. Le Cameroun m'a appris les vraies règles de la vie. Les trucs qu'on vous met là, c'est Les règles de la vie, les bases. Au Cameroun, que je suis arrivée, j'ai un ami qui m'a dit. Tu dois te faire les amis dans toutes les sphères ici. C'est-à-dire qu'à fin d'année comme ça, tu envoies les, les 20, ou bien les, les 20 ou quoi là, avec le rire ou c'est pas tout quoi. Commissaire ou, sous-préfet ou, n'importe qui, tout, donc, dans tout, tout, tu dois avoir quelqu'un quelque part. Souvent, tu restes comme ça, tu envoies même 20 000 francs. Tu dis que dans son rang de monnaie, tu dis que c'est pour le crédit ou c'est pour le jus des enfants. Tu ne sais pas que le jour où tu auras un problème à minuit, quand tu vas appeler que commissaire, c'est tel. Ah! Oui, oui, oui, oui, oui, oui, Ok, ok, ok. Attends, j'appelle. Tac, tac, tac, tac. Oui, oui, oui. allez, euh, libérez-moi la, la la. Oui, oui, oui. Allez-y. Cameroun, les gens sont directs. Tu veux un service, tu as quoi Tu as combien les gens qui veulent qui nous ralentir ont commencé à dire que c'est la corruption. Ce n'est pas la corruption. Les Anglais ont ça chez eux. L'Anglais te dit qu'il y a le, le self-service, normal service. If you want the fast track, même les gens qui partent au faire home office, non. Quand tu veux demander tes papiers, les Anglais ne font pas votre truc que vous attendez. On attend, j'attends, ça fait 10 ans qu'ils ont mes papiers. qu'il y a le fast track. You pay 900 pounds and we receive you the same day. We give you an answer the same day. Tu veux que je te reçoive le même jour, tu ne peux pas attendre 6 mois Donne-moi 900 pounds. C'est dans le système, tu donnes les 900 pounds. Tu arrives le même jour, on te reçoit à 9h. 16h, tu as ta réponse. Vous, vous entendez bien. Tu as dit, ah, avec 900 pounds, tu sais ce qu'il peut faire, avec 900 pounds. Moi, il ne peut pas donner mes 900 pounds. Moi, hein? il ne peut pas. En, si tu as, on te donne ton papier le même jour, tu lances un business. En 6 mois, tu te fais le bénéfice de 15 000 pounds. Alors que tu voulais économiser 900 pounds. Celui qui a voulu économiser 900 pounds, chaque jour, il part regarder les lettres. Est-ce que la lettre arrive est arrivée aujourd'hui? Est-ce que la lettre est arrivée aujourd'hui? 6 mois. Toi, tu as pris ton papier depuis que tu as avancé. Je vais, Je vais ajouter même le service de... Les vrais amis n'existent vraiment pas. Le... Mon seul et véritable, c'est Jésus-Christ. Rosanne, quand on dit ça, ça me fait cheesy. C'est cheesy. Ça, tu fais partie déjà des personnes qui disent que c'est Jésus qui va me nourrir. Tu restes, tu as faim. C'est Jésus qui va faire ça pour moi. C'est Jésus. Moi, je vais ajouter ce service là je vais commencer à dire que celui qui veut me parler du genre il met le fast track service même si je suis en train de faire n'importe quoi je m'arrête pour toi je vous dis que vous pouvez m'arrêter désormais mais tu vas parler avec l'argent parce que je reçois j'ai des stars que je reçois qu'eux, ils ne peuvent pas attendre ils ne peuvent pas venir si ça s'asseoir 3 heures de temps pour m'attendre quand il arrive comme ça l'attaque, directement je le reçois les francophones n'ont pas cette mentalité là non Le dernier truc que j'ai fait qui m'a fait permis de sortir du système, c'est que j'ai commencé à checker toutes les minutes de ma journée. La reine Gladys, le carton de vin de quoi, non hein? J'ai commencé à checker toutes les minutes de ma journée. Donc, je ne travaille pas, je travaille au rendement. Et mes employés connaissent. Moi j'arrive, ah, tu t'assois tu dis que je finis à 17h. Je finis à 17h. Donc même si on avance, on avance pas. Ah, moi j'ai fini à 17h. Romeo sauf Paypal, j'ai donné mon adresse Paypal pour ceux qui veulent faire les paiements. Tu as compris? Disant que tu ne connais pas Paypal. Je n'ai pas dit qu'il sortait du système Paypal. Valise ce que j'ai mis après Paypal. Tu as compris? Hein, Romeo Simplice. On a un nouveau coq qui s'appelle Simplice. Voici Simplice. Simplice dit bonjour. Simplice. Anatole, Luc ah, Anatole le... le le jet un peu. Voilà, c'est un Oh, Roméo, oh, sauf que tu n'as pas compris mon message. Donc, je vais arrêter de parler de ce que tu es en train de dire. Je disais, j'ai commencé à traquer chaque minute de ma journée. <truits> On a tous 24 heures. Il y a les choses que je peux faire. Ouais, c'est un plus, arrête on sait comment avec toi. Tu as commencé avec tout dans la tôle. En une heure, je peux me faire 50 000. Je trouve une. J'augmente mes capacités. Simplis, tu vas aller derrière. je disais en une heure je peux me faire 50 000 je trouve quelque chose qui va me donner plus d'argent que ça je cherche quelqu'un d'autre qui vient faire cela à ma place et cette personne je lui donne 25 000 maintenant moi je pas faire quelque chose d'autre qui va me donner 500 000 de l'heure Premièrement, j'ai arrêté de rester en oisif sans rien faire. Deuxièmement, j'ai commencé à valoriser ce que je faisais avec mon temps. Donc, si tu passes trois heures de temps à faire la lessive, pourquoi ne pas payer quelqu'un? Les trois heures de temps, quelqu'un vient laver pour toi. Et avec ce même temps, toi, tu peux faire autre chose qui va te rapporter plus d'argent. Et ça sais pas si vous comprenez. Parfois, ça m'a même demandé que tu, de, tu, tu mettes quelqu'un d'autre pour... Simplice! Simplice, arrêtez. C'est quoi avec toi? Et ça sais pas si vous comprenez mon dernier point. Tu dois commencer à valoriser ton temps. Avant, si tu passais le temps à garder les enfants, oh, je n'ai rien d'autre à faire, je ne peux, il faut que garder les enfants, non. Paye 40 000 à une femme, elle s'assoit à la maison, elle s'occupe des enfants là. Toi, tu pars, tu fais 200 000. Tu viens donner 40 000 à la femme là, tu gardes 160 000. Avec 160 000 encore, tu pars te former. Tu jettes donc. Je sais comment on appelle ça en français. You have to scale your time. Pardon, je n'aime même pas le mot fonctionnaire. Fonctionnaire, vous êtes bloqué. On te fait rester 4 ans, 5 ans sur le même salaire. Jesus. C'est pas bon. It's not good for you. Ton revenu doit augmenter chaque mois. 50 000, 70 000, 90 000, 120 000. Voilà. On te, on, te reste, on te garde sur 300 000 tous les mois pendant deux ans. Non, nah, là, no good. No good. Mm -mm. Ça bloque ton esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que pour sortir du système, la première chose, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un d'abord. J'ai arrêté d'abord. First thing. Tu vois, moins de 300 000 en plus. Parce qu'à tout moment de la journée, quand tu fais tes plans, tes projets, c'est par rapport à l'argent que tu penses que tu peux avoir. Maintenant, quand, quand un gouvernement prend ton temps et te dit en contrepartie, on va te donner telle somme, c'est sur la promesse que dans la retraite ils te donnent 50 000 au mois c'est trop, c'est quand même donc tu vas attendre à 60 ans avant d'enlever 50 000 au mois non, vous aussi planifiez votre retraite construisez les immeubles vous savez que quand dans ta retraite tu as au moins 500 000 au mois par, par, par, par, par immeuble même 1 même, même, même million ou 1,5 million cinq. quand même ouvrez votre esprit ils ont fait ça depuis depuis depuis euh, 15 ans que tu travailles tu es limité, limité, limité. Non, non, please. No good. Sidonie crée du travail. Tu viens d'arriver sur ma page. Lave-toi avec le sel et tu crées du travail. Tu réfléchis de quoi, Vigiane Les nouveaux sur ma page, là, écoutez mes vidéos. Lavez-vous avec le sel. Et euh, je voulais préciser en dernier quand vous faites vos. Quand vous payez vos dîmes, je vous en prie. Écrivez dans votre cahier. Aujourd'hui, je viens apporter ceci à la maison de l'Éternel. Bonjour le roi si. J'allais déjà t'appeler. vais euh, mon Je suis en direct. Laisse-moi. Regarde comment tu es mignon. Ta femme est où Il <rire> est que c'est fini en direct si tu n'es pas là. C'est eh. ce que je vais te chercher. <rire> mm. Bonjour, comment tu vas je suis en direct et j'arrive à tanner un peu. <rire> Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi Vous devez. Bonjour. Vous devez maximiser votre temps. Je me lave avec le sel. Je fais mes déclarations. Quand je paye ma dîme, j'écris que j'ai maintenant 50 millions de francs CFA chaque mois. Ça s'est fait. Tu écris. Comme ça, quand tu, quand tu sèmes ta dîme, tu connais que j'ai lancé, ça avait avec l'intention. Avec l'intention. Tous les gens que vous faites au business, ça ne passe pas là. Vous êtes trop dur, Vous te est comme ça là. Lavez-vous avec le sel, s'il vous plaît. Lisez le psaume 91-23. Je n'aime pas le mot bloqué sur ma page. Donc si vous venez, vous me dites que vous êtes bloqué là, je vais vous bloquer. C'est que ce sera un, un blocage en plus. Si vous êtes nouveau sur ma page, allez écouter mes vidéos. Je fais en moyenne une vidéo chaque jour. Écoutez, lavez-vous avec le sel. J'ai eu trop de témoignages de jeunes filles qu'elles se lavent avec le sel seulement. Elle est à 50 000 au mois. On lui donne 130 000. Elle va et commence son business. Voilà. Bon, j'ai fini. Si vous venez d'arriver, regardez le direct ici encore après. J'ai donné des choses là-dedans qui vont vous aider. Et j'ai expliqué comment j'ai fait pour arrêter de travailler pour quelqu'un. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a les moments où tu vas perdre de l'argent. On va te proposer le boulot. Et viens, viens, viens, viens, prendre un petit salaire de, de 100 000 francs là. 100 000 c'est quoi? 200 000 c'est quoi? 500 000 c'est quoi? C'est le mindset. Même un million c'est rien. Vous là-bas avec vos petits salaires de 1500 euros là. Vous venez si vous voulez me parler fort. Tu es bloqué, tu peux économiser 200 euros le mois. On te demande les choses à faire, tu ne le fais pas. Vous devez sortir du système, sortir du système. Vous devez avoir plusieurs de sources de revenus. Tu es dans un boulot chaque jour. Tu prends, dès que tu prends l'argent, tu peux le loyer, tu peux tout, c'est fini. 100, il reste 150 euros dans ton compte. Ça, c'est la prison. Allez sur ma chaîne YouTube, les vidéos que je vous dis là, faites le lavage, faites les ceci, c'est sur YouTube. Allez là-bas, vous regardez. Et si vous êtes paresseux, ne me suivez pas, je ne peux pas aller paresseux, parce qu'elle vous donne le travail. La spiritualité, c'est le travail. On fait les lavages de groupe, lundi et jeudi, que ce soit à distance ou c'est en présentiel, lundi et jeudi. Vous envoyez votre photo, les, ce que vous voulez, et puis le plus paiement. Et tous les premiers de chaque mois à minuit, donc, dans la nuit du 31 au 1er du mois prochain, on fait... Il euh, euh, On a un service. Donc, si vous voulez passer à ce service de lavage pour tout le monde, vous me, vous me contactez aussi. Tout ça, c'est payant. Je ne fais pas le gratuit. Écoutez-moi bien. Donc, si vous êtes sur ma page, vous ne voulez pas payer, ne me suivez plus. Voilà. Si vous ne voulez pas payer, écoutez-moi, direz, vous faites ce que j'ai dit seulement. Ne me contactez pas, mais faites seulement ce qu'elle dit. Voilà. Le service est fini. Vous pouvez rentrer maintenant à la maison. OK? Je sais, je, je suis béni. Merci. Je vous bénis aussi. Bonne journée. Bye-bye.